Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la mini-ouverture qu'on va faire du coup pour le mois d'octobre. Je vais dire le mois de mars, je sais pas pourquoi. Et on va ouvrir la chaîne box d'octobre. Pas de facecam, euh, vous saurez bientôt pourquoi, puisqu'il y a un déménage. Enfin, je viens de déménager du coup, et euh, la salle de, pour les vidéos et euh, pour le stream n'est pas encore terminée. Donc voilà, on s'ouvre ça en mode euh, tranquille, pépère, et on découvre ensemble les produits du mois d'octobre de la chaîne box. Est rempli de toiles d'araignées qui s'y sont logées puisque ben qui dit octobre dit Halloween comme toujours le petit aluminium parce que comme vous connaissez la musique on vous a à l'œil alors on sort ça et on regarde ah, il y a même des petites araignées je sais pas si vous voyez les petites araignées c'est super ça on va pouvoir faire peur aux chats enfin, je pense pas qu'ils auront peur de ça mais bon et là c'est génial l'ambiance en tout cas en mode horreur alors ça veut dire y il y aura-t-il des trucs qui font peur ah mais Ok, une enveloppe sous-scellée, mm -hmm. mon invitation pour des du liste est... Oh, oh, Alors, un petit Jacobolan super classe. Alors, je sais plus comment ça s'appelle quand la carte, elle est, elle est totalement l'artwork refait comme ça. Mais c'est bien rigolo, zombie effet. D'accord, c'est cool, avec la sorcière Fantoruse, code promo fantoruse 10. Voilà, c'est bien, c'est bien ça, la petit code promo, c'est vachement bien foutu, c'est cool, ça fait du, du, de l'horreur, oh, You say est en porte alors sachant que c'est un, un de mes personnages préférés de la série Yu-Gi-Oh, donc c'est grave cool, une deckbox, bah c'est parfait, parce qu'il m'en une, alors qu'est-ce donc, ah, ah, oh, la petite. le petit chaudron avec les petits bonbons, oh, mon dieu, des petits dés, ça c'est cool, alors ça c'est bien, c'est bien parce que je, je n'avais qu'un seul dé. Et voilà. Je vais déjà en perdre un. Non, non, c'est bon. J'ai plus le récupérer. Il est là. A nouveau un petit movie pack. Euh, Qu'on va pouvoir s'ouvrir tous ensemble. Et donc les bonbons. Euh, que je vais m'empresser de manger après ça parce que j'ai la dalle. Alors. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette. De cette enveloppe. Ah. Alors n'oubliez pas, vous pouvez commander. Euh, vos chaîne et vous abonner sur le site chaînebox.fr. et du coup nous avons à l'intérieur une feuille blanche, non je plaisante et de l'autre côté nous avons Happy Halloween avec la magicianne Ténèbres. ça, ça va aller dans le décor hein on va se mettre dans le décor parce que je vais dans la ténèbre et je cours et je bois avec les ailes, alors est-ce qu'on sait que est qui a fait ça, oui c'est signé c'est signé par Nurglish, j'espère que je... Je sais pas, un pseudo. Et dedans il y a, mais oui il y a un billet de 500 euros, trop bien Pourtant c'est pas Noël, ah, je suis pressé du coup de voir ce que ça va donner pour Noël Je pense que, que Sharon va nous régaler Alors, alors, alors, alors bon on va aller squinter hein Parce que de toute façon, j'en ai ouvert je sais plus combien Alors, euh, oui le, le mois de septembre c'était, je sais plus ce que c'était qu'on avait vu, C'était code de l'éternité, non c'était le fureur Le truc de fureur, Et alors, oh putain, dragon cristal En promo ça fait plaisir. Avec quoi d'autre Avec quoi d'autre je, je vous prie s'il vous plaît de bien vouloir vous ouvrir. Merci. Alors, il faut leur demander gentiment, sinon il s'ouvre pas. Alors, un dragon cristal. Un dragon blanc aux yeux bleus et. Sliffer le dragon céleste. Eh ben c'est parfait Comme je disais que c'était Noël avant l'heure. Du coup, alors, ces petits boosters. Nous avons, nous avons, nous avons la renaissance cubique. Dragnil, roi cubique vulcain, un magicien sombre qui pète la classe, et la magicienne des kiwi. Ah, mais c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Derrière hein, nous avons. Ouh, Garodia, la bête cubique de l'espée. Alors j'avais pas beaucoup de cartes cubiques, donc c'est cool, ça va pouvoir euh, agrandir la collection. Et surtout les magiciennes des qui, qui pètent la classe, hein, faut le dire. Ensuite, sortilège final, euh, Gundil, le behemoth cubique destructeur, Kuribo Limpide, ça c'est rigolo. Euh, magicienne des ténèbres, oh, elle est trop belle, comme ça. Et, et, et le portail du contre. Franchement, le portail du contre, je crois que c'est une carte assez sympa. Donc, je, de toute façon, je suis en train de faire plein de nouveaux dé Vous allez voir, il y a qui samedi euh, des, des, des, des lives qu'on fait le samedi, il va y avoir plein, plein, plein de nouvelles choses. Et pour le dernier booster, nous avons la renaissance cubique, Garnex de la bête cubique des ténèbres, un dragon blanc alternatif aux yeux bleus, ce qui est parfait pour moi, et Gardon, euh, à nouveau un Gardonia, la bête cubique l'épée et pour finir la dernière carte qui sera la portail du contrat magique et donc voilà on a ouvert tous les produits box du mois d'octobre alors ça fait bien plaisir, moi je suis super content d'avoir une carte comme ça parce que je n'avais en pas encore eu Et euh, c'est rigolo pas ça fait penser à Jaco Lanterne et je pense que c'est fait exprès euh, édition limitée, mais ouais, c'est un, un truc créé. C'est un truc de toute façon. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un joyeux Halloween pour ceux qui regardent uniquement les chaînes box hein, et n'oubliez pas chainbox.fr pour commander. Et donc on se retrouve très très très bientôt, plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Allez bisous à tous et à bientôt.